Bonjour mes chers élèves, bonjour mes chers fans de la chaîne du Communiqué sur YouTube. Avec vous, monsieur Je vous propose des activités de la langue française pour bien apprendre la langue française dans 5 minutes, seulement 5 minutes. Alors, dans les phrases suivantes, souligne les groupes nominaux avec un complément du nom. Alors, cette activité de grammaire de langue française, il s'agit de souligner les groupes nominaux avec un complément du nom. On sait déjà que les concessions du groupe nominal facultatif facultatives. Surtout, il y a trois adjectifs, qualificatifs, épithètes, complément du nom et propositions relatives. Proposition relative. Proposition, subordonnée au relative, vous savez que commence par qui ou que. Alors, dans cet exercice, il suffit de souligner les courbes nominaux avec un complément de long. Allons-y. Voilà, c'est fait. Alors, on va lire tout d'abord l'exemple. Je déguste une glace à la vanille. Maman prépare une tarte aux pommes. Au marché, j'achète un kilo de fruits. Le pilote de l'avion atterrit sans souplesse. Les feuilles du, noyau, euh, du noyer jonchent le sol. Les pentes de la montagne sont difficiles à franchir. Je rappelle encore les exemples. Je déguste une glace à la vanille. Maman prépare une tarte aux pommes. Au marché, j'achète un kilo de fruits. Le pilote de l'avion atterrit en souplesse. Les fruits du noyer jonchent le sol. Les pontes de la montagne sont difficiles à franchir. Alors les groupes nominaux ici, avec un complément de nom, c'est une glace à la vanille, à la vanille. Voilà ce qu'on appelle ici un complément du nom, j'encadre, voilà, à la vanille. Alors voici le complément du nom, la vanille, pomme, fruits, la viande. Alors je viens d'encadrer de, le, le complément du nom la montagne alors il euh, y a une petite préposition qui joue le rôle entre le nom et son complément c'est A ici c'est A plus LES d'accord c'est un une préposition contractée alors A ici plus euh, LES on peut dire euh, O oh, d'accord on souligne ici O oh, oh, c'est au Féminin ou masculin, les deux, parce que les un article les, euh, on définit pour euh, les noms masculin et au féminin. On, Alors on dit maman prépare une tarte au pain, ça veut dire à lait. Alors au marché, j'achète un kilo de fruits et deux, un kilo de d'accord, c'est une préposition ici de de la viande, du noyer, ça veut dire deux plus le, du noyer, ça veut dire de plus le, c'est aussi un. Pendant, oh c'est aussi voilà. Alors, c'est aussi un euh... article en contracté. Alors, 2 plus le 2 plus le égal du et de la montagne à la fin. Voilà, euh, c'est ça. Euh, alors... L, en grammatical, lorsqu'on parle des compléments, des constitutions du groupe nominal, il y a deux, soit obligatoires, comme déterminant plus non, soit facultatifs, ça veut dire on ajoute soit un adjectif qualificatif qui qualifie le nom, soit un complément de nom qui précise et informe sur le nom, ou nous donnons encore euh, des informations sous forme d'une proposition subordonnée relative soit par qui ou que ou où ou, ou non ce sont les pronoms relatifs simples qu'on va faire plus tard bien sûr durant cette euh, des de activités voilà cinq minutes cinq minutes euh, sont coulées voilà merci à très bientôt pour la prochaine vidéo apprentissage de la langue française en cinq minutes